Les gars On est en panne sur l'autoroute Je rigole mais ça me fait pas rire Le moteur il est chaud Oh les gars Le jour c'est vraiment de la merde hein. Je reste bloqué le moteur il est chaud La voiture elle est pas trop trop vieille Franchement c'est vraiment pourri hein. Heureusement que c'est une voiture de fonction Mais franchement c'est pas fiable du coup Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Ici Sofiane de la chaîne rétro RPG Bon on va arrêter ce petit délire Bon, je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai acheté au mois de mars. Enfin, tout ce que j'ai acheté que je n'ai pas présenté en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai présentées en vidéo. Il y a des trucs que j'ai pas présentés. Donc, les derniers achats, je vais vous présenter en vidéo, dans cette vidéo d'ailleurs. Et il m'est arrivé une super aventure, enfin une aventure folle, que vous avez dû voir en début de vidéo. C'est que je suis tombé en panne. Alors, je suis parti au fin fond de 2018 pour le travail. À la fin de mon intervention, j'ai dit, tiens, en fin de journée, j'ai fini. Je vais m'arrêter dans un magasin, dans une recyclerie. On va regarder les jeux qu'il y a. Tu sais, c'est tu sais, c'est tranquille, tu vois. On va, faire, on va prendre son temps, on va regarder. Donc, je me suis arrêté. Je vais regarder les jeux qu'il y avait. Il n'y avait pas grand chose. Il y avait très peu, mais j'ai quand même pris des jeux. En partant, en partant, je roule. Et d'un coup, la voiture, elle chauffe de ouf et tout. Je suis putain, c'est quoi ce délire J'ai dû m'arrêter sur autoroute Donc, je suis tombé en panne. J'ai dû changer de voiture, avoir une voiture de prêt, blablabla, bla bla, le temps qu'il me répare. Et là, depuis, depuis, depuis récemment, depuis hier, enfin hier, euh, au moment où vous verrez cette vidéo, ben, j'ai récupéré ma, ma voiture. Donc euh, je suis quand même content. J'ai récupéré enfin ma voiture, donc j'ai rendu ma voiture de prêt. Mais on dit, comme on dit, Rabdoula, il n'y a pas eu de danger, il n'y a rien eu, c'était que la voiture qui tombe en panne. Je me suis arrêté sur le bas côté, je suis resté sur le bas côté. J'ai attendu, tranquille, que ça refroidisse. Dès que ça refroidit, ça refroidit plutôt vite. Je suis sorti de l'autoroute et puis voilà, quoi. j'ai ramené au garage et basta. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce que j'ai chopé dans cette recyclerie qui m'a porté à poids, parce que je suis tombé en panne. Mais bon, j'ai chopé quand même des bons jeux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai chopé. J'ai chopé que des jeux PS2, tous les jeux, 1 euro le jeu. Donc, tout en état nickel. Le premier jeu que j'ai chopé, c'était Grand Turismo 3. Complet, notice, nickel. CD en très bon état. Très très bon état le CD. Ensuite, j'ai chopé WRC World World Rally Championship. Alors, ça, je sais que je l'avais déjà. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, j'ai voulu rechoper. Et j'en suis quand même content. Donc, ça, en très bon état. Nickel. Un euro aussi. Après, j'ai chopé euh, SSX 3. Très très bon état. Comme tout le reste. Nickel il y a le jeu ah tiens il y a autre chose que le jeu il y a le jeu de notice et il y a bien sûr une pub, pub pour les jeux electronic arts france electronic arts sport plutôt de l'époque donc voilà ça je suis quand même content magnifique ça rentre dans la collection enfin, je l'avais déjà mais j'ai pas la notice j'avais pas la, la, la, la boîte de pub donc je suis quand même content ensuite j'ai trouvé quoi et play un bal Nickel, notice et tout, et bien sûr avec il y a une petite euh, notice sur euh, l'utilisation du haters en plus. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est comment utiliser le haters. Donc voilà, je suis quand même content. Un bal, ça mange pas de pain. Non, on va dire ça mange pas de kebab. Moi, c'est plus c'est kebab, c'est pas le pain. Euh... Non, non, non, non. Donc j'en suis content. Et pour finir, pour cette recyclerie, j'ai chopé. Ah non, pour finir, il me reste deux jeux. J'ai chopé un burn-out, de un ball. Quand même content. Magnifique. Et pour finir, là, c'est vraiment pour finir. j'avais pas, celui-là, c'est slam tennis. Et franchement, j'ai la boîte, je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, la boîte, je la trouve belle. Bon, après, il ne me faut pas grand-chose pour me rendre heureux. Mais voilà. Ensuite, j'ai chopé un lot sur Vinted. J'ai payé avec les frais de port, tout. Bon, la dame, elle a accepté de négocier, donc ça a été cool de sa part. Malheureusement, j'ai pas fait son qu'il y avait un des jeux qui était dans une langue un peu bizarre. Je sais même pas c'est quoi. C'est une langue morte qui n'existe pas. Je sais pas, je connais pas la langue que, que c'est. Franchement, enfin, quoi, je sais mort. Moi, c'est un truc, c'est des langues. À part de l'anglais, même l'arabe j'ai du mal. Le reste, je connais pas. J'ai chopé un lot. Un, un Un lot. Lo. Ah, voilà, vais Un lot de jeux à 10 balles avec les frais de port, envoyé dans une boîte à chaussures Puma. Donc voilà, on va dire que ça va, ça a résisté au choc. J'ai chopé... Tout ça. que des GPS 3. Tout ça en GPS 3. Alors on va ensemble qu'est-ce qu'il y a comme GPS 3. C'est des classiques, hein? franchement, il y a rien d'exceptionnel. Il ya a rien de fou. Mais bon, voilà. Il y a le premier GPS 3. Euh, le Monde de Narnia, chapitre 2, je sais pas quoi, bon, ça c'est un bon jeu de merde. Donc, en bon état, nickel. Et le CD, il est comment Parce que c'est vrai que, moi, je crois que c'est plutôt tout en bon état. Je crois qu'il y avait mis à part quelques... Ouais, bon état. Mis à part quelques traces de droit de, de pas de droit de doigts. Mis à part quelques traces de doigts, version, euh, version euh, enquête d'action ou autre. Bah, les jeux d'ensemble c'est plutôt correct. Le deuxième jeu de Vinted que j'ai chopé c'est Battlefield Bad Company. Et le volet qui est en train de se fermer, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Donc ouais, le deuxième jeu que j'ai chopé sur Vinted dans le solo là, c'était Battlefield Bad Company 2. Nickel avec ah, y a un petit code à gratter, un petit code VIP. Donc voilà, bon je pense qu'il ne doit plus marcher. Et CD, ouais bah trace de doigts, comme d'hab, hein, ça c'est un classique. Je comprends pas les gens qui, qui, qui prennent les, les CD, ils mettent leur trace de doigts. Oh tu veux refaire ta carte d'identité avec la trace de doigts sur sans le CD ou quoi Bon je vais me suicider après, je crois que c'était pas trop marrant. Mais ouais. En tout cas, Battlefield, Bad Company 2, très bon état. Ensuite, ensuite, ensuite, un classique de tous, mais un jeu excellent. Excellent, enfin j'exagère. Hein, les précédents étaient beaucoup mieux, mais bon, ça reste quand même un bon jeu. Euh ça passe. Moins bon que les précédents mais ça reste quand même un bon jeu, c'est Final Fantasy 13 2. Alors, j'ai pas pris pour ça du tout parce que ça je l'ai en plusieurs fois. J'ai pris pour un autre jeu, le second que vous allez voir. Et celui-là, complet nickel et en bon état normalement, je crois qu'il est en. Alors, attendez, je vais regarder avec vous. Ouais, ma euh, bah, trace de doigts comme d'hab, hein. le grand classique les traces de doigts. Hein. Ensuite, pour finir, le jeu pourquoi j'ai pris mais en langue je ne sais même pas en quelle langue, il faudra que vous me disiez, les gars. C'est Naruto Storm Generation. Alors franchement, je ne sais pas si vous voyez la langue. Il est en, en langue bizarre, je ne sais pas. En langue bizarre. Ouais, je ne sais pas. J'arrive même pas à voir si le focus se règle ou pas. Voilà. Mais il est en bon état. Bon après, ça c'est moi qui aurais dû faire attention parce qu'il a mis des photos des Images et tout, c'est vrai que c'est un détail que j'ai pas fait attention. Je pense jamais, c'est vrai qu'il faut toujours penser sur Vinted et autres quand tu achètes d'occasion à distance, à distance que tout est conforme à la description. Et ça, je dois dire que ça, c'est ça par contre. Non, c'était de ma faute, c'est quelque chose, que j'ai pas fait attention. J'aurais dû le voir à la mini photo. Bon, bah tant pis. Hein. Voilà, voilà pour Vinted, c'est tout. Et pour finir, j'ai chopé un jeu sur Amazon grâce à la page Facebook de joueur hamster ou hamster joueur. Euh, je sais jamais dans quel sens c'est. Il y avait un jeu à 20 balles sur Amazon, Fred par compris, que j'ai chopé grâce à lui et que je pas dans la collection. C'est Collection of Mana sur Switch. 20 balles. Je suis quand même content. Bon, pour l'instant, il est sur Blister. J'ouvrirai quand j'y jouerai. Tant que je joue pas, je laisse sur Blister. Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout de ce que j'ai rentré au mois de mars, en dehors des vides Grenier et autres que je vous ai présenté euh, ou des Leclerc. Voilà, j'ai chopé tout ça. C'est pas fameux, fameux, mais bon, on va dire que ça va, quoi. C'est pas. Bon, faut que j'arrête de faire mon petit bourgeois du Paris 16e arrondissement ou Paris 8e. Ça reste quand même correct. Faut se contenter de ce qu'on a. Donc, quoi, ouais, bon. Mis à part cette mise mésaventure d'une voiture qui est tombée en panne, en pleine autoroute, le reste, ça va. Bon. J'espère que, gars, la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Like sans exception. N'hésite pas à t'abonner. Activez les cloches de notification. Je vais arriver aujourd'hui, je suis fatigué. J'en sors du travail. Bon, j'espère à bientôt. Bye, ciao tout le monde.